Ah, ben, on a, on a des nouvelles cartes synchro, on a les Despia, on a. Ta mère en string, ta mère en string. lancé. Ah, c'est lancé déjà, merde! Non, ah, <rire> <rire> me ah, bah, <rire> Bonjour Alors, à toutes à et à tous, je suis en compagnie de Sharon de Chacha de Chainbox. Exactement. L'obscur Chacha. Voilà et donc sur son site j'ai pu me procurer du coup 5 boosters L'Ove de la majesté que tu présenté présenter parce que je suis une grosse bouche, je sais pas ce qu'il y a dedans. Écoute, euh, on, va, on va faire euh, ce que je peux. Alors du coup L'Ove de la majesté ça va sortir logiquement le jeudi 12 août que tu peux ouvrir actuellement en avance. Remercie-moi s'il te plaît. Oui mais que, <rire> mais que par contre je me sortais la vidéo du coup que le 12 août je, je savais pas vraiment que me le dis en fait. <rire> C'est le 12 août T'as dit où tout C'est toi qui as dit, oh, tu sais qu as dit avril, mais, mais non, c'est toi qui as dit un Je dis, mais non, c'est en août. combien là Mais on est, on est le 9. Donc ça sort jeudi comme t'as dit. Pas du tout, on est le, on est le 11. On, bah, coup, ça sort non, non, on est le 10. On est le 10. On, non, 10, non, on est le, on est le, le 10, 10, 10. On est le 10. On est le 10. Le 10 pour ça oh, putain, Cette vidéo commence déjà. Ça sera tellement truc à 4 ici. Non, non, non, non, non, regarde. Du coup, dans l'extension, on a. Du support synchronique, on a du Despia, qui est vachement sympa On a euh, l'ABP Iris, qui est euh, une entrape totalement pétée Que si tu as, euh, c'est à garder C'est vrai vraiment. Ouais, c'est éclaté, ouais, c'est vraiment J'ai entendu pétée. dire qu'il y avait justement une nouvelle entrape qui était pétée, mais elle est jolie comme le temps, es Elle est vraiment belle, c'est très japonisant comme Artwork, c'est vraiment très très jolie Genre waifu Ouais waifu un peu badass quand même D'accord, oh, genre Ecclesiastes Ouais, okay. en fait ouais, c'est un peu le même style euh, du coup, euh, je, te laisse, euh, je te laisse commencer, et après, euh, je te remercie un petit je te propose, c'est euh, bon. euh, Regarde, toi, moi, toi, moi, et sinon, on se tue deux. Ok, c'est bon, on peut faire ça, ça me plaît. Ça marche, fait. Fait. comme je suis gamin, j'ai dit honneur dame. Si j'ouvre si mes paix par contre, ça va se passer. Bon, juste, petit conseil, bougez un peu comme ça, comme la caméra l'a a un peu... Ok, c'est bon, comme moi. ça, ça te va Ouais. Ok, parfait, attends, je veux aussi Vas-y, vas-y. Alors, ouais. nous avons Despia, Théâtre des Marqués, Aquamador de glace, c'est un miroir de mousse À quoi m'adore, ouais, c'est... Pas trop bien d'être ici. Alors voilà, on a euh, du coup, alors c'est un ours arbre, <rire> du coup on a... un C'est un arbre-ours, arbre ça n'a aucun sens carpiponica bête mystique de la forêt. Ça aussi ça n'a aucun sens, <rire> des mana. pommes quand même, voilà. aéro fait 3. Oh, oh Fusion préparée. C'est une secrète C'est une secrète et c'est pas la moins chère, mon ami. C'est pas la moins chère. <rire> je déconne. C'est vraiment cheaté. C'est un truc là <rire> voilà, donc euh, bah, achetez sur chez du coup, je suis malade. Au loin, voilà. on me que ça coûte 40 ouais. balles. Bon, voilà, c'est euh, plutôt sympa. Donc, euh, okay. on va prendre un sleeve et un top tout à l'heure, et puis je vais repartir avec ça. Donc, ça, ça c'est grave cool. Ah, du coup, on a Rathen le général divin, synthèse de Dimer Transaction sur marge, ça c'est le rendez-vous à la banque, tu vois. C'est vraiment dans <rire> vraiment... voilà, ouais. ça, ça fait vachement peur, c'est très angoissant. Et du coup, on a spécialité bateau sushi uh, oh, Gunken du jour. C'est l'archétype bateau sushi, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Uh, l'archétype bateau sushi uh, qui a fait un peu parler de lui quand même parce que c'est vachement drôle. Oui. Cool, et et j'aimerais bien avoir la Gunken parce que ça fonctionne avec x Oui, la x elle est en commune. Donc du coup, on va ah, pas se la procurer. Non, il n'y a pas beaucoup de rareté. Allez, c'est parti, à toi. J'ai un peu de temps, on l'a ah, est tain, euh... ils, sont, ils sont de plus en plus durs en on va t'empiler, je pense qu'il de franchement. Balek, vas-y. Je recommanderais Vas sur Shane ouais. <rire> moi. Évidemment, <rire> <rire> toujours, <rire> n'oubliez pas. C'est parti! D'Ilfo ah, Attends, oui, c'est ça? Ouais, diplôme. Diplôme, ah, dip oh, diplôme de master. Diplôme okay, de okay, master. C'est okay, ouais, nul, le jeune euh, de nul. C'est naze. On dirait Jérôme. <rire> ouais, vraiment. <rire> la meuf. <rire> ah, <La meuf. rire> <rire> c'est la fameuse meuf. Parce que Charlotte fait des ouvertures en live du oui, coup. Sur, euh, sur, sur Instagram. Pour pas, en pas Instagram, se faire lire le pseudo, elle dit la meuf. C'est la meuf ou la gadji. Voilà, Tragédie d'espiane. Ouais. Ça, c'est. Un petit de sushi. Ok. Et derrière, nous avons Liam Pomme. Une super. Une super. Elle est jolie! C'est un Tamaguchi! C'est un Tamaguchi! DDD derby d'une dimension différente, duo de la magie clé, vol et d'art de la clé au troupe! C'est collé au troupe! C'est assortiment de monstres! J'adore ce truc! Elle est vraiment très très mignonne! La carte n'est pas très forte, mais elle est vraiment très très mignonne! Franchement ouais, ça peut convoiter si jamais! Ah toi! En vrai, si on avait fait un. Un duel d'ouverture <rire> <Je rire> Oui Je vais prendre 10 boosters Non franchement as... Mais franchement choper une secrète En 5 boosters C'est très rare C'est très rare Allez c'est parti Alors là sur le live J'appelais ça le dragon moche Non vous voulez pas Moi, ouais, je suis d'accord Voilà c'est C'est euh, dragon de la convergence Des volontés On dirait plus Un monstre machine que. On a dragon louette parenne, euh, pérenne louette. Pérenne Oui c'est mieux Alors là c'est le blondinet Comme je l'appelle Du coup c'est Clay de Une nouvelle Kiss, archétype Magique clé a... Voilà Magie clé Qui est très BG le chasse-ciel de la magie clé briseur furtif alien là du coup voilà on a une petite super club magella chronomal bon le il y a quelques supports là dedans duo de la magie clé temple chronomal du coup euh, c'est Trilite Transaction ah sur marge évidemment, voilà, quel rendez-vous de banque. Le quoi. chantier pour sushi. Voilà, le restaurant chantier naval, bateau sushi. Voilà, incroyable, l'archétype, euh, voilà, <rire> qui n'est pas du tout méta évidemment. Il n'y a que les communes. Mais en vrai, elle est Hop. sympa. Bon, l'archétype sushi. Est est, est est, bien, c'est un concept non. un peu différent, c'est rigolo. Hop, alors, on continue avec. ah, un petit synchro dragon. Ouais, il est joli. Le carapace dragon, gaïa, armure, absorption majestueuse. C'est ah oui. belle la, la, la, la, la, la de l'étoile Collectrice de l'étoile <rire> Oh le, le trancheur cosmique Oh du nom l'étoile Tu sais on l'a pas eu souvent, je l'ai pas eu en live celle-là tu vois. Bon, bon, on dirait, ouais, franchement les de couleurs des, des super je trouve des fois on dirait qu'elles sont fausses je Ouais c'est très, très sombre Oui, C'est très très sombre, je suis d'accord avec toi euh, Dites nous euh, euh, aussi dans les commentaires si vous trouvez que les super sont sombres C'est de la pub pour les commentaires Les commentaires, référencement tout ça Vous connaissez évidemment il faut Oh les gars abusez pas Abonnez vous Yannine, cap rouge volante. Une carte qui ne ouais. sera jamais jouée Non <rire> Voilà. Dindar. Dindar, Très Dindar. rigolo. D D D, D C Donc Pourquoi il y a des majuscules. Magi... Ouais. C'est des genoux. Voilà. J'ai pas la ref. Pas sûr. Pas su. C'est Tu as dit Ok, c'est la, la dernière. Alors, là ce que je te propose, c'est je alors. tiens les boosters, tu retiens les cartes. Mon dieu. Ok, let's go. C'est le dernier, the last. Let's go. Petite ouverture pour dans Le violet le le violet. Qui est très beau. Oui, qui est très très beau. Nous avons, alors, comme il s'appelle, Alven, l'essence de la vanité. Éclat, poussière d'étoile. Une petite elfe. Mm. C'est un dragon, mais ça ressemble à une elfe. Bon, c'est pas grave, je cherche plus à comprendre. Figurine d'Akambaro Chronomal. La waifu, connectrice de l'étoile pendule. Et derrière, oh. nous avons... Oh, elle est jolie. Je... C'est... alors. Va. Attends, non, Volo. <rire> volo, Feringes, Cavalier, De plus en qu'on a mis des prénoms, vraiment. De mieux en mieux les noms des cartes. C'est une super, du coup. Dragon 6. On a le déverrouillage de la magie clé. Bébé Boudragon. Boudragon. Ça vu, pas, pas Ça nous pas penser à Bébé Ouais. Et attraction étonnante, Vortex Viking. Ça, c'est un petit... Euh... Et du boosto en magie d'équipement. Voilà, c'est ça, vent bon. arrière du Gusto. En vrai, sachant qui est la cigarette euh, Là, euh, franchement, euh, GG, bravo. Merci. Ouais, j'ai euh, bien choisi. En vrai, j'ai bien choisi tes boosters. Ouais, franchement, ouais. Donc, voilà. T'as pris au pif et... T'as mis au pif, pif. <rire> J'ai absolument pas choisi, j'ai fait... J'ai dit, en fait, ceux-là oh, ouais, <rire> voilà. oh, sont bien, je le mets là. Voilà, euh, c'est bon. Bah écoute, merci Sharon. Mais je t'en prie, merci à toi, c'est toi qui as acheté. Oui. c'est moi qui ai ouvert la cigarette, donc... Donc, euh, merci, nous! Si je te <rire> vraiment, voilà. du coup, euh, j'investis sur Shenbox, okay. Super, merci, investissez ah, sur Shenbox, c'est très important. Shenbox.fr, comme toujours, on fait la pub. N'oubliez pas, merci voilà. beaucoup de votre soutien! Merci qu'on leur en fait encore! Hein. Bye everybody! Si tu veux! Bye everybody! Parce vous avais au guignou! On a d'abri en fait! <rire>